Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Questions sans détour qui forcément s'intéresse à l'actualité politique du moment. Vous le savez, dominé chez nous en Guadeloupe par les élections législatives. Et nous allons tour à tour recevoir des candidats de chacune des circonscriptions. Peut-être pas tous. Quand on sait que qu'en 2017, ils étaient plus de 80, ce sera peut-être pas le cas cette année. Mais déjà, certains ont déclaré candidature. C'est le cas de notre invité ce soir. Francillon Jacobi Coali, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Candidat donc, ça y est, c'est officiel, dans la première circonscription de Guadeloupe. Tout à fait. Donc la, Les documents ont été déposés en préfecture, donc il n'y a aucun problème. On sera engagé dans ce combat, pour, c'est-à-dire sous les couleurs de l'Union populaire et de la France insoumise, le programme de l'avenir en commun en particulier, oui. en, en, en y adjoignant nécessairement des problématiques qui concernent la Guadeloupe, euh, en général. Alors, vous le dites dès le départ, les couleurs donc de la France Insoumise, en tout cas de l'Union Populaire qui est l'union pour cette élection-là. Euh, mais vous êtes plusieurs à vous réclamer euh, de ce slogan, de cet étendard, dans la première circonscription notamment. Alors, il y a les nouveaux venus, c'est-à-dire les dernières personnes, les derniers arrivés qui se réclament de cette étiquette au lendemain du résultat de Mélenchon. Mais nous nous avons été engagés dès 2017 et même bien avant, c'est-à-dire très attentif au programme, à ce programme. Et cette année, nous avons été largement, dès la fin 2021, plus engagés pour permettre d'obtenir un tel résultat euh, ouais, en Guadeloupe. Mais il n'était pas possible de rassembler autour d'une candidature, autour d'un binôme pour ces Alors, élections Alors, moi j'ai été, été disposé et disponible à cela. La personne qui était en charge, euh, que j'avais soutenu d'ailleurs en 2017, n'a jamais daigné faire ce qu'il fallait, c'est-à-dire justement pour rassembler et développer une véritable organisation synchrone euh, en Guadeloupe. C'est ainsi qu'on a eu quasiment plusieurs euh, groupes d'action, ici et là, c'est un peu la formule retenue pour euh, l'émergence de groupes d'action, ce qu'on appelle des groupes d'action. Euh, donc nous avons, au, euh, au terme du de, de scrutin, Considérer qu'il fallait une meilleure synchronisation, c'est ainsi qu'on a mis en place le Parlement de l'Union Populaire de Guadeloupe, qui est composé de neuf groupes d'action sur 12, et euh, ce groupe, ce Parlement de l'Union Populaire, nous a validés lors d'une rencontre qui a eu lieu le 11, 11 euh, donc la semaine dernière, et c'est ainsi que nous avons reçu euh, l'investiture de ce Parlement de Guadeloupe, ouais. Parlement de l'Union Populaire, Populaire de Guadeloupe, de Guadeloupe. Bon, malgré tout, ce sont des candidatures qui sont assez familières. Vous pouvez vous retrouver dans le cas d'un deuxième tour éventuellement. Alors, une petite précision. Il faut savoir que euh, l'Union populaire, la NUPS en France, le, le rassemblement euh, qui a été mis en place le 7 euh, euh, en France, ne vaut pas pour la Guadeloupe. Ouais. Ne vaut pas pour la Guadeloupe nationale. Euh, national, mais on considère que les choses sont trop compliquées en Guadeloupe, trop de combinaisons, trop de combines même. C'est la raison pour laquelle ils ont préféré ne pas y mettre la main. Chacun, s'ils sent en son âme et conscience que le programme lui convient, pourrait peut-être argumenter dessus. Ça sera au peuple de savoir qui euh, est là par opportunisme ou pas. Et d'ailleurs, il est inconcevable qu'on ait des gens qui soient euh, qui, se, qui reçoivent une investiture du Parti socialiste en même temps, et qui, se, qui veulent d'une investiture en même temps, c'est-à-dire ouais. euh, de, de, de, de, de l'Union populaire, ça, il y a quelque il faut, chose... faut faire attention aux mots, il y a investiture et soutien, C'est ça. Même, il y a quand même, au-dessus, cet accord national qui existe, hein, même si vous dites qu'il ne vaut pas pour la Guadeloupe, mais il existe. Il a été clairement stipulé, c'est-à-dire donc par le national, que ça ne valait pas pour la Guadeloupe... Et ailleurs. Parce qu'on a si mieux que c'est trop compliqué. En tout état de cause, vous êtes candidat donc, dans cette euh, première circonscription de, de la Guadeloupe, avec, on l'imagine, euh, vous l'avez dit, un programme vous avez soutenu Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle de 2022, mais également euh, euh, cinq ans plus tôt, en 2017. Quels sont, selon vous, les grands chantiers qu'il faut amener l'Assemblée nationale à venir voir en Guadeloupe quand on sait que les sujets restent les mêmes depuis 10, 20 ans peut-être Alors, est de gérer, ce n'est pas une affaire strictement guadeloupéenne. Quand on est député, on est député de la nation sur des questions aussi qui concernent l'ensemble de la nation, mais aussi la, la Guadeloupe. Il y a des décisions qui sont prises là-bas, d'ailleurs. C'est l'un des grands débats euh, qui nous anime depuis euh, quasiment trois décennies. La question de l'adaptation la, statutaire la réforme statutaire. Donc, euh, Le fait que les lois soient, euh, soient Appliquer ipso facto X ici. Donc, ça, c'est clair, on va devoir créer les conditions pour qu'il y ait un raisonnement politique différencié par rapport aux problématiques que nous connaissons. Euh, plus qu'une délégation entre mer vous êtes favorable à un groupe de parlementaires ultramarins pour repenser la, la, la discussion avec l'État Alors, vous savez, je n'étais pas candidat en 2017. Mais j'ai lancé le débat, la question, c'est-à-dire de la constitution, la proposition de la constitution d'une conférence permanente des parlementaires de Guadeloupe. Et que les quatre députés qui allaient être élus en 2017, y compris les trois sénateurs quelques mois après, au mois de septembre, que ces gens-là se mettent ensemble de manière, dans une structure ad hoc, qu'on appellerait, pourquoi pas, une conférence permanente pour traiter réfléchir et prendre des décisions communes sur l'ensemble des grands dossiers de la Guadeloupe. Malheureusement, on a constaté que c'est la division, chacun dans son camp, chacun sa petite cuisine. Euh, il y en a qui se targuent d'être le patron des, des, des, des euh, parlementaires, qui avaient le téléphone du président, ou, euh, bref, etc. J'en passe. Conclusion, nous ne sommes pas plus avancés. On a vu comment c'était laborieux. Et nous ne sommes pas sortis de l'oreilleur. Sur la question de l'eau, par exemple, avec le SMG. C'est une structure ainsi, mais tout reste à faire. Quand on regarde la, le préfet à la main levée, sur cette structure, la logique quand on voit la, la décision qui été prise de nommer une préfète à Marie-Galante, on devrait tendre vers une logique de décentralisation. Or, nous assistons à une recentralisation. Donc, il y a quelque chose qui ne, qui ne va pas. Tout est à mettre sur la table pour que les Guadeloupéens, les parlementaires, se mettent autour, en tout cas ensemble, dans le cadre, je dis, au-delà même des parlementaires, parce que ce ne doit pas être l'affaire uniquement des politiques, qu'on se mette ensemble autour de, dans cette conférence permanente euh, des politiques, au-delà des assemblées. Malgré le respect qu'impose la fonction de président de la République, élu euh, par les Français, vous êtes un candidat anti-Macron aujourd'hui Alors, on devient, vous parler franchement, on arrive à, effectivement à ne pas aimer l'individu. Ouais. Et c'est pas par rapport à ce qu'il qu est en tant que tel, mais c'est par rapport à son programme politique, son choix politique, son action politique. Donc je pense que euh, Macron ne pourra prouver quoi que ce soit de meilleur. Au contraire, il va amplifier, il va durcir le ton en temps vers une austérité très sérieuse du point de vue économique. Donc, on ne peut pas valider une demi-seconde les, visée, les visées politiques de M. Macron. Donc, on sera là pour faire en sorte qu'il y ait une cohabitation, pour faire en sorte que Jean-Luc Mélenchon accède oui, à... Oui, c'est son grand souhait. on va y revenir. Tout à fait. Mais, mais justement, Elisabeth Borne nommée Premier ministre, c'est le changement dans la continuité, selon vous Bien sûr, c'est pour la forme. Oui, c'est le temps de passer quelques semaines, c'est une Première ministre de, de transition. Vous ne pensez pas qu'elle restera là après l'élection Peut-être, peut-être aussi. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est dans la logique ultra-libérale, ultra au service des grands financiers, et ça on peut le tolérer. Le Macron, elle est dans le même registre que Macron, donc ça ne nous étonne pas. Vous comprenez que votre leader, Jean-Luc Mélenchon, ait décidé de ne pas se présenter à une élection législative, alors même qu'il brigue, et il le dit, le poste de Premier ministre c'est largement possible. Euh, pour, pour, ça ne pose pas de problème de, de crédibilité. On peut euh, s'appuyer sur le résultat des présidentielles. Des présidentielles, quand il a porté il a porté la, le programme à un tel niveau. Et quand on voit, nous avons été aux Antilles, en Guadeloupe, de, des échantillons parfaits de l'acceptation de tel programme. Oui. Et moi, je me permets, en passant, de mettre en doute le, le résultat euh, qu'on nous a présenté euh, en France. Donc, oui, il a, faut de la légitimité. La légitimité de ses résultats, il peut euh, se présenter sans problème. Euh, on peut faire un parallèle avec, euh, avec M. Macron, qui n'a jamais été président d'une association, il est président de la République. Traditionnellement, dans l'histoire de la Ve République, depuis que les législatives sont après l'élection présidentielle, la majorité est donnée au président. Vous, Vous croyez là un groupe majoritaire des bancs de cette nouvelle alliance, de cette nouvelle union populaire Absolument. Parce qu'il n'y a pas d'acceptation du bilan de M. Macron. Oui. On a vu le côté terme de sa campagne, son incapacité à faire campagne. Il a tout esquivé. En tout cas. Il a fait quand il, il a, a s'est exprimé seul en permanence. Donc, il n'a pas d'appui. L'appui populaire. Il n'a pas d'appui populaire. Et les résultats que je me répète que nous avons eus en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, sont des échantillons nets, nets et clairs de ceux qui de, de, de l'appréciation qu'on a de lui sur l'ensemble du territoire national. Donc, euh, je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau. Euh, ce qui est important, hyper important, dans les bureaux de vote, il faudrait que, en tout cas, que l'on évite le vote électronique, les machines électroniques pour euh, là où c'est installé donc il euh, y a de grandes réserves ouais. sur ce système de comptage je l'appellerais ça plutôt des machines à, à frauder au lieu de les appeler machines à voter pour finir élu député de la Voie de qui siégerait clairement sur les bancs de cette nouvelle Union Populaire Avec ma suppléante, Madame Dolores Bélaire, qui est une militante euh, engagée sur la question de l'eau, engagée sur la préservation du patrimoine, engagée depuis de longues années, nous allons faire en sorte de distiller ce message dans, dans, dans l'opinion, avoir la confiance du plus grand nombre et nous allons siéger nécessairement euh, auprès euh, du, du groupe parlementaire de la LFI, euh, de l'Union Populaire on verra quelle terminologie y retenir, mais qui va défendre et porter le programme de l'avenir en commun. Merci Foncillan Jacobi Coali d'avoir été notre invité ce soir. QSD qui va beaucoup s'intéresser, je vous l'ai dit, aux élections législatives en Guadeloupe. D'autres candidats vont passer par ce plateau, mais d'ici là on vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes.